Bonjour mes petits oiseaux d'amour Paix et amour à chacun Bienvenue au Chant d'amour des oiseaux Alors, je communique ici pour te transmettre une nouvelle merveilleuse. C'est la suite de la compréhension des énergies christiques dont on est béni actuellement depuis quelques jours. Comme j'étais, je me mettais en état d'alignement comme je le fais au quotidien, de la même manière que je le conseille à tous ceux qui souhaitent entrer dans ce grand alignement. C'est là, généralement, euh, et en tout cas, uniquement dans des moments pareils où l'alignement est véritablement… Comment dire Où tu l'incarnes, où tu, tu es concentré dessus. Tu vois ce que je veux dire euh, Que tu peux recevoir euh, et, et être en communion et, et communiquer avec… Eh bien… Euh, Petit à petit, euh, tout, potentiellement tout. Et donc là, très, euh, de façon très élémentaire, c'est avec euh, père directement que j'étais en communication, puisque c'est le début de l'alignement, tu te souviens Béni sois-tu, père, bien-aimé. Mais là, tu te mets en connexion avec lui. Tu vois Ce pas du semblant. Et parfois, il me parle, il me répond. Forcément, puisque je suis alignée, nous sommes, je suis en communion avec cette énergie-là, avec la lignée des pères et avec la lignée des mères. Hein et donc aujourd'hui, voici ce qu'il m'a dit. Aujourd'hui, quel jour nous sommes Nous sommes le mercredi 15 avril 2020 et il est 13h15. Et quand ça s'est passé, ben il était à peu près un tout petit peu plus de 13h. Heure locale GMT de Greenwich. Et il m'a expliqué en me parlant simplement et clairement, et en me montrant certaines images que je connaissais déjà, que l'alignement dans lequel se trouve la Terre, et là où nous nous situons maintenant, euh, nous met en connexion directe, en effet, comme je le disais déjà depuis un moment, avec toutes les dimensions. Et évidemment aussi, on entre en synchronicité avec la cinquième dimension, qui est en fait au centre de toutes les dimensions. Quand je dis que nous sommes au centre, euh, ici, dans notre corps charnel, de l'ensemble des dimensions, il se trouve qu'il y a quand même un, un décalage dimensionnel, et c'est un recalage qui se passe ici, entre là où nous sommes, là où se trouve la terre, et là où nous sommes venus nous incarner. Euh, ce plan-là, afin d'aider cette transition, ce réalignement, afin de sauver le maximum d'âmes, et donc de nous-mêmes, d'accord Il m'a montré que tous ceux qui sont prêts en ce moment, il m'a d'abord dit et montré que cette énergie christique est en train de commencer à identifier énergétiquement, tu vois, à se relier, avec tous ceux qui sont dans la voie du cœur. Donc, ceci va prendre un certain temps. Et il m'a montré que ça allait prendre plusieurs dizaines d'années, probablement. En fait, le temps que ça va prendre précisément à partir de maintenant et jusqu'à ce que ça se termine, il me l'a dit très clairement aussi, ça dépendra uniquement de notre première mère. Et je te l'ai expliqué. Elle est incarnée ici, comme toi, de la même manière, exactement pareil. Hmm elle a traversé les mêmes épreuves, même genre d'épreuves, hmm peut-être même plus en plus concentrée que beaucoup. Et en fait, elle et son époux de toute éternité, qui lui aussi est incarné, sur Terre, elle décidera de quand elle souhaite quitter son corps, ici, son corps de chair. Et c'est à ce moment-là que le transfert, c'est le mot qu'on m'a dit, aura lieu. D'autres appellent ça l'enlèvement. Toutes les âmes qui au moment où notre mère, première mère, aura décidé de quitter son corps ici, eh bien, l'ensemble des âmes qui sont en accord avec le cœur, en l'alignement avec le cœur, donc on a jusqu'à ce moment-là, hein, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle décide, d'accord Ça lui appartient en propre. Elle est apparemment aussi euh, dans une forme de... de tu vois, euh, je ne dirais pas l'horloge hein, de, de notre, euh, de notre euh, étoile galactique et de notre âme collective, mais en tout cas, elle fait partie, tu comprends De, cette, euh, de ce timing dans lequel on se trouve, hein, auquel on appartient aussi, naturellement, en propre, légitimement. Tu comprends ah. Et donc c'est à ce moment-là que toutes ces âmes-là, qui seront compatibles avec la cinquième dimension, pourront avec elles franchir ce cap directement dans la cinquième dimension. Et là, dans cet état euh, qui est légèrement plus éthéré, c'est la même chose qu'ici et maintenant, si tu veux, la différence, les différences sont assez colossales parce qu'il n'y a plus aucune présence euh, d'esprit prédateur euh, ni d'espèce prédatrice. Euh, C'est un espace-temps, une dimension, à proprement dit, complète, euh, dans laquelle euh, l'ensemble des qualités de l'âme sont effectives, totales, euh, et ça dès la naissance, donc on peut aussi donner naissance et c'est comme ça, je t'explique, que va s'opérer le transfert pour les âmes suivantes hein euh, euh, les, oui, euh, c'est par incarnation, donc toutes les premières âmes qui auront fait ce premier transfert toutes celles qui auront été enlevées, si tu veux euh, et qui seront entrées en cinquième dimension ensemble eh bien, pourront donner naissance à celles qui ne le sont pas encore, qui sont encore dans la, dans celle-ci, là d'où je te parle maintenant. <rire> et euh, c'est au fur et à mesure des décès, tout simplement, qu'il y aura aussi possibilité de réincarnation, de naissance directement dans la cinquième dimension. Voilà, un monde où euh, tout sera en place pour le meilleur. Donc, on n'a même pas à se prendre la tête pour ça maintenant, sauf effectivement si, pour préparer un maximum d'âmes à ce que c'est. Est-ce que c'est, est-ce que sont ces conditions qui permettent ça, ok Et je vais m'appliquer à développer ça aussi petit à petit dans l'ensemble de mes com communications et avec les moyens que j'aurai de communiquer, d'accord Voilà, euh, l'avenir est plein plus que jamais de d'incertitude, de, mais j'aimerais redire à tous que la foi sauve. C'est la seule qui sauve, la seule voie euh, qui te permet d'être de, de, compatible avec le meilleur, avec l'éternité potentielle, plénipotentielle, avec cette entrée en 5D directe, totale, euh, pour le meilleur et pour toujours. Hein C'est pour toujours Donc... Euh, <rire> euh, c'est justement d'entrer dans le cœur, d'être aligné dans le cœur. Et quoi qu'il arrive ici, alors on sait que les choses se mettent en place pour le grand bouleversement. Les cartes ne sont pas encore jouées, mais le filet se resserre contre le vivant ici. oui. Mais euh, voilà, euh, tes capacités de compréhension de qui tu es peuvent te permettre de complètement euh, te sauvegarder de tout ça, d'accord Et d'aider les autres hein, si tu consens à leur parler, à communiquer avec eux pour leur expliquer ce qu'on est et comment ça fonctionne, d'accord euh... Donc, sois dans le cœur plus que jamais, fermement dans le cœur, parce que c'est ça qui va te guider, qui va rapprocher ton âme, qui va augmenter ton intuition, ta sensibilité, qui va te prévenir de ce que tu as besoin de savoir. Tu comprends C'est tout ça que ça implique. C'est du super concret. Hein c'est, euh, Ce sont le potentiel que l'on a naturellement, que l'on peut maintenant... Euh, comment dire, avec lequel on peut se reconnecter, qu'on peut mettre en pratique, qu'on peut développer, d'accord Pour le meilleur et tout de suite. Voilà. En fait, ici et maintenant, notre fréquence générale se situe, on va dire, au troisième chakra, si tu veux. Si on veut être très très caricatural. Et le passage en 5D, c'est… Devient possible à partir du moment où ici et maintenant, dans ce corps charnel, d'accord, par ce corps charnel, on fait monter notre euh, alignement de base en cinq, dans le cinquième, euh, dans la cinquième dimension de notre corps qui se trouve au centre du ventre et non pas dans le bas-ventre. Tu comprends On doit faire monter l'énergie du bas-ventre vers le milieu du ventre. À partir de là, le centre se retrouve dans le centre et la base dans la base. Et alors on a un véritable ancrage solide et puissant et tous nos corps peuvent entrer en synchronicité. Voilà l'édification du corps d'éternité. Et ça, ça peut se faire que dans le cœur. On peut grimper de la 3 à la 5, d'accord Par notre corps physique et charnel, que par le cœur, la vibration du cœur avec les intentions. Donc l'alignement corps-âme-esprit, d'accord Dans cette intention, dans cette pratique, aussi souvent et dans tous les domaines de notre vie à tout instant, D'accord Donc il y a du boulot à faire, plus ou moins pour chacun d'entre nous. C'est normal, voilà. Mais c'est à faire, parce que personne ne va le faire à ta place. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. La cinquième dimension est le véritable centre de toutes les autres dimensions. Parce que c'est le centre christique. C'est le cœur du cœur du cœur énergétique de toute création. Euh, vivante en tout cas euh, incarnée tu vois je vais montrer ça euh, dans mon explication euh, dans mon prochain communiqué euh, euh, qui expliquera comment devenir le seul pilote à bord de son vaisseau d'amour et de lumière comment le piloter j'explique ce qu'est ce vaisseau d'amour et de lumière comment il s'est formé je vais du plus petit euh, au plus grand dans ce que j'ai pu voir et appréhender de ce qu'est l'univers vraiment, de ce qu'on est, de comment ça s'est fabriqué, comment ça se fabrique et, et, et comment ça se passe d'échelle en échelle, voilà Donc je t'invite à, à, à me suivre sur YouTube et mes communications qui expliquent tout ça. Vas-y, dévalise, regarde, écoute, euh, <rire> abreuve-toi, hein, euh, fais ta popote, euh, mais deviens souverain pour le meilleur. Tu comprends ce que je veux dire Apprends à devenir pilote Au, aux commandes, seul pilote aux commandes de ton vaisseau d'amour et de lumière, de ton être complet pour le meilleur. Et dès maintenant… Voilà, je t'embrasse, je vous aime tous. Que la paix soit avec vous, la liberté, le cœur, l'amour, la vérité. Voilà, à tout de suite, dans le cœur. Je vous aime.